Mais c'est pas vrai. Non. Ah. Super. Combien de temps? Quarante secondes. Quarante <rire> secondes. 40 secondes. Le pire début de, de game, 40 secondes. En JDR Dune, qui est la référence absolue maintenant pour Dune. Pas de gêne de fer. Non mais 40 secondes, t'as aucun gêne qui se fait. Aucun. Non, non, juste, allez. Pense-moi si tu peux. La fête du train, l'adaptation n'était pas J'ai pas... Euh... J'ai vu ni film ni bouquin dessus. Donc, euh, nouveau record speedrun. <rire> non, c'est une tristesse là ce qui vient de se passer. Et en vrai on, on peut encore gérer, hein, mais euh, j'ai juste euh, mal géré la chase. J'ai déjà fait coucher en 12 secondes avec la chasseuse. Tu te, tu te rappelles encore de ça. Tu hein? faire faire accrocher le plus rapidement, tiens. Non, je pense que... Bah anti mais ils vont tout le monde, mais... Je pense que les tueurs vont assimiler ça à juste de la bande noire, tu vois. Allez, s'il te plaît, stop là, stop là, stop là. Dolly, dolly, dolly. Ok, tu vois, là, ça rattrape, genre vite fax, tu vois. Ouais, voilà, là, c'est ok, là, on est d'accord, là, c'est oui. Pas, pas vu. Là, c'est oui. Ok, très bien. Casse palette. Il faut que je bénisse un petit totem là. Ouais. Ouais. Personne n'a de totem à me mettre sous la dent. Oh, en plus, elle joue pas trop mal, quoi. Elle joue pas trop mal. C'est bien. Hein. On va le coucher direct Oh Mais mon gars Ok mais il gère quoi En plus j'ai le... j'ai fluo. Les gens vont... <rire> C'est totalement... C'est probablement pas... Pas faux en plus. Après, c'est pas une bonne surprise, Matrix 4, hein. J'ai tendance à... croire en mes rêves. Hein. Je vais me mettre là, comme ça, elle va se taper. En face. Allez Oh non Yes une ninja, Ouais oh, j'allais être bien aimé moi les, les trois. Hein. Okay. <rire> moi la fin de Matrix 3 Ça m'a totalement fait dire Que Matrix en... Non, attention. Voilà. Oh mais qu'est-ce que tu mets quel débilus, c'est quoi Super. Non Ah, bah voilà, là il y a eu du bon boulot de fer j'ai fait durer la chase, il y a peut-être même à être soigné, non, c'est pas le cas, après. Franchement, c'est rentable. Ah, c'est OK, je suis OK, je suis OK. Je suis OK, franchement... C'est gérable, par contre, je me montre mais plus du tout, nulle part. Nulle part. <rire> mais non, mais qu'est-ce que tu fais Mais OK. Bah ouais, parce que... Mais ouais. Ça y est, basculer du côté obscur. Regardez, elle attend en plus Elle attend que mon. Que mon. Oh, mon s'arrête Elle a attendu que le boros s'arrête pour avoir son kill Et quand elle s'est prise la honte, elle s'est. Oh, c'est quand même. Je, je joue sale quand même Elle a attendu que le boros s'arrête sans deck Si, pas... Oh, c'est... <rire> Incroyable, Merci d'être passé, hein. Ouais, voilà, elle veut son kill Elle veut son kill secours Ok, faut que j'aille en face. Allez, je t'ai sauvé la vie, je t'ai sauvé les bimiches. Ah oh bon!